Bonjour les gens, comment gagner du temps en faisant une préparation de partie pour Zombicide Dans un sachet, vous glissez les pions bruit et les pions porte. Et comme l'indique la règle à la page 4, il faut mettre des cartes de côté. Donc, on va commencer par mettre la carte Evil Twins, le gun, deux cocktails Molotov, trois poils, la hache, le pied de biche, le pistolet, et si vous jouez avec fil, un autre pistolet. En effet si on regarde la fiche de personnage de Phil, on voit bien que sa compétence de départ, c'est qu'il possède un pistolet. Pour terminer, dans le sachet, on ajoute les 6 cartes blessures. À Zombicide, il y a les dalles à disposer en fonction du scénario, et si vous regardez dessus, vous avez... Le numéro de la dalle, donc là c'est la 2B d'un côté et la 6B de l'autre. Ce qui fait que moi je perds beaucoup de temps à trouver où est le nom de la dalle. Et en fait, vu que ça ne se suit pas, j'ai beaucoup de mal à trouver où les disposer. Donc ce que je vous propose, c'est de préparer ça à l'avance. Je vous propose de préparer le scénario numéro 6, la fuite. Alors bien sûr, c'est à vous de savoir quel scénario vous allez préparer pour votre prochaine partie. Pour ce scénario, vous voyez qu'on a besoin de la 4C, la 2C, la 7B, etc. Vous avez la liste des dalles qu'il faut préparer. Il faut les positionner comme ça. Donc ce que je vous propose, c'est qu'avant votre partie, vous faites le positionnement des dalles. Une fois que vous avez réussi à positionner les dalles afin que ça fasse la même chose que le scénario, vous n'avez plus qu'à mettre une indication dessus. Si on regarde, on a trois dalles en longueur et deux dalles en largeur. Donc on n'a plus qu'à faire un rectangle. Voilà, on met un petit H pour dire que c'est le haut et on fait une petite croix ici. Pour la première dalle et ça, on peut aller le coller sur la première dalle. Une fois que vous avez fini, vous n'avez plus qu'à ranger vos dalles les unes sur les autres. Et au pire, même s'ils ne sont pas rangés dans le bon ordre, vous saurez très bien où la positionner par rapport au papier que vous avez collé dessus. Maintenant, il ne reste plus qu'à ranger. Bien sûr, ces dalles-là, on va les mettre dans la boîte dans lesquelles on aura laissé les dalles qui ne nous servent pas pour le scénario. Vous n'avez plus qu'à mettre vos dalles par-dessus. On ajoute les cartons Maintenant, les figurines. Et dans le petit trou là, on va glisser les sachets. Je vous conseille de mettre un sachet avec les zombies, les dés et quelques éléments, les petits éléments. Voilà. Deuxième sachet, vous mettez l'équipement avec les pions. Et pour terminer, on met le sachet qu'on a préparé, c'est-à-dire les équipements de base, les blessures, les pions de bruit et les portes. Et voilà. Il nous reste un peu de place pour mettre les voies pions voiture, là vous avez les fiches de personnages qu'on peut glisser où on veut, et on termine par la règle. Voilà, c'était la préparation de partie de Zombicide, jouez bien